Ouais, non, c'est Fugu, ça. Fugu, c'est le poisson globe, là, le poisson toxique, tu sais. Ah, le truc que les Japonais adorent, parce que si tu le coupes mal, tu peux t'intoxiquer et mourir. Ouais, c'est ça. Ouh, ça fait peur. La en roulette, soir, roulette du souche. Bon, en, plus. Non, en fait, il faut, faut vraiment enlever les viscères et la peau, parce que c'est ces parties-là du poisson qui secrète une euh, neurotoxine. Et c'est marrant parce que les dauphins ont capté ça très vite. Donc quand ils voient un poisson globe, ils se font des passes avec, ils le touchent du bout du rostre comme ça, et ils prennent une petite dose de poisson, une dose minime, mais ça leur fait un gros gros gros gros trip. Oh, c'est incroyable. On partage même la toxicomanie avec les cétacés, formidable. Et tu savais d'ailleurs, fun fact, qu'ils euh, avaient donné des petites tisanes au cannabis à la reine Victoria au 19ème contre ses douleurs de règles C'est c'est le cannabis thérapeutique euh, déjà quoi. Bah oui, à je... l'époque. De toute façon, je pense pas que la loi actuelle euh, sur le cannabis puisse durer... Euh, je vais du vous long. arrêter tout de suite, hein, vous risqueriez 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Non, non, et non, ou, non comment mais... euh... oui. Parce il a dit fun fact en fait, Je voulais ça, pas le... dire fun fact. Non, non, en fait, les ambitismes on peut voir. C'est la présentation sous un jour favorable de l'usage de cannabis qui est répris. Par la loi. Ah bah Attendez, j'en ai pas fait la promotion, là, j'ai juste dit que ça existait. Si, si je dis par exemple qu'au néolithique, euh, on faisait de la trépanation, ah ouais. bah, par exemple, oui, c'est vrai, euh, je n'en fais pas la promotion, je dis juste que c'est un fait, ça existe. Vous prenez vos responsabilités, hein. mais si d'aventure vous provoquiez à l'usage de cannabis dans un cadre éducatif, alors vous encourriez une peine de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Je voulais pas, j'ai ah, oui. Mais vous êtes avocat ou un Parce que normalement, dans ce bar, il y a plutôt des chercheurs. Non, non je suis chercheur. Euh, vous cherchez... Vous travaillez sur quoi, là, je maintenant suis... Là, Là, je travaille sur la recette du gâteau nantais, mais ça n'a rien à voir. Mais en général, du coup, vous, vous travaillez sur je quoi Je suis chercheur en droit. Ah, oui, ok. Et du coup, votre travail, c'est de connaître les codes de, de loi par cœur non, pas exactement. Disons qu'on peut se représenter le droit comme un immense réservoir dans lequel nos institutions déversent à flot continu de nouvelles lois et des décisions de justice. Et le job du chercheur en droit, c'est de nager la brasse-coulée dans cette mer d'énoncés juridiques dont certains sont assez obscurs et parfois contradictoires. Ah mais parce que ça n'a pas toujours été interdit en France, le cannabis Alors historiquement, euh, non, c'est quelque chose qui est très récent, la prohibition du cannabis. Ça date du début du XXe siècle. Et euh, le cadre répressif aujourd'hui qui permet de sanctionner massivement les usagers de stupéfiants, eh bien, il date en fait du début des années 70. Une période d'ailleurs où il n'y avait pas de consommateurs de cannabis, mais deux ans après 68, il fallait réaffirmer l'autorité de l'État. Ouais. C'était une loi symbolique à l'époque. La panique morale, oui. Mais euh, ça, ça vient de vous comme plante, d'ailleurs, le cannabis de... Ça vient d'Inde, parce qu'on appelle ça le chanvre indien. Quand même. Je pense que ça vient d'Asie centrale, mais euh, depuis le néolithique, une période où l'homme a commencé à domestiquer cette plante, euh, elle a eu le temps de circuler. On en trouve euh, en Europe euh, à l'âge du bronze, et... Euh, Hérodote euh, évoque les sites qui euh, le faisaient cramer dans des, dans, dans, dans des tentes pour se faire des aquariums et se déboucher les naseaux. Depuis, euh, la plante a, a, a circulé et elle est restée en Europe. Alors, euh, aussi bien pour ses vertus industrielles que pour ses vertus psychotropes. Rabelais a écrit des très belles pages là-dessus. Ah oui, parce que pour ce qui concerne les vertus industrielles, on peut faire plein de trucs avec, je du tissu, de... oui, du papier, ouais, des ouais, cordes. des, des médicaments. Des médicaments. médicaments ouais. Oui, alors attention, hein, pas trop vite. Pour l'instant. Euh préférable de ne pas en parler. Bah, pourquoi On n'a rien dit de bien, là a... Attendez, vous, vous, avez, vous montrez sous un, un jour positif, vous avez dit que, le, que ça pouvait faire du papier. Le papier, c'est quand même hyper positif hmm. Non mais, y a, y a un truc que vous disiez tout à l'heure, là, en fait, c'est quand même étonnant, c'est qu'on consommait pas de cannabis, ou très peu, en France, euh avant la seconde moitié du XXe siècle et c'est à partir du moment où il y a une loi que les hausses de consommation explosent. C'est plutôt contradictoire, ça non Oui, en fait, ce que ça démontre, c'est que le droit a relativement peu d'impact sur les pratiques d'usage de psychotropes qui se répandent dans une société. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus d'un pour cent de la population française fait un usage quotidien de cannabis et les expérimentateurs et les usagers réguliers se comptent par millions, avec un petit pourcentage D'usagers problématiques à qui il faudrait proposer une réponse sanitaire adaptée. Malheureusement, celle-ci n'est pas disponible, la quasi-totalité de l'énergie de l'État étant consacrée à la répression policière et judiciaire des consommateurs. Vous avez un un peu un aperçu de, de ce qui se passe dans les autres pays avec les dépénalisations, je ne sais pas, en Hollande, au Canada, au Portugal Oui, ça se passe plutôt bien dans ces pays. Euh, alors euh, aucun ne semble prêt à revenir sur les politiques de dépénalisation mises en œuvre, puisque ce que l'on constate, c'est que la consommation n'augmente pas, mais qu'en revanche, l'éducation, les politiques de prévention et les politiques de réduction des risques, elles, sont grandement facilitées. Pour la légalisation du cannabis, telle tel qu qu'elle est organisée aux états unis et au Canada, il faut attendre un petit peu plus pour avoir euh, du recul. Mais euh, ce qui semble se dessiner, c'est que les jeunes consomment un petit peu moins. Le charme de la transgression n'est plus là. Mmh. que Les seniors consomment un petit peu plus pour calmer leur douleur. Et que euh, la consommation d'alcool euh, tente à décroître. Et du coup, en France, ça ne va plus durer très longtemps. Vous avez des infos sur... Euh... Je ne suis pas député, hein, je suis juste chercheur, mais effectivement, je pense que le coût idéologique de la prohibition va devenir assez rapidement intenable dès lors que la légalisation se passe bien dans un nombre croissant de pays. Merci. <rire> Alors, si vous permettez, je vais retourner à la, à la recette du, du gâteau nantais. Ils font un peu d'alcool et ça, par contre, bien que ce soit un neurotoxique autrement plus dangereux que le cannabis, c'est légal, vous pouvez en faire la promotion. Bah, sort la fierté nationale. La culture du vin en France. Hein. Et tu savais qu'aux Philippines, c'est peine de mort sans procès si on te trouve avec du cannabis C'est la, la blague de fin de digression, ça Non. C'est pas une blague. C'est pas une blague.